Une chose est très claire à vous écouter depuis le début de la présidence française de l'Union, il y a urgence. Malheureusement, nous ne partageons pas, vous et moi, la même urgence. Votre urgence, c'est de protéger nos frontières extérieures, de mettre l'accent sur la dimension externe des migrations, de davantage priver les, de liberté les exilés pour mieux les filtrer et accroître le nombre de retours, quitte à bafouer le droit international, européen ou les droits fondamentaux. Ce n'était pas, j'ai l'impression, une question de la part de ce carême dont je ne lui permets absolument pas euh, d'évoquer le fait euh, que nous bafourions les droits fondamentaux.